comme la Golf 6 GTI, on a entendu les sportifs, les biens à salade de millions, et salades millions, Et les chunurs à Wesley, je vous en L'histoire de la GTI. Donc, peut-être que c'est mieux que ce que je La Golf 1, le Canadien fait un litre 6, 110 chevaux. Esthétiquement, l'extérieur, Par c'est un sport. Ou la calande, la GTI, le Ferlin et le Hommer. Ou c'est le Bad Kest, qui est un Les gens 18, polis. On doit le faire avec l'arrière Parchote arrière Double sortie Avec le diffuseur de la charge Et si on les feux arrière à l'aide L'intérieur L'intérieur Il n'y a pas d'argent Le volant est plat On fait les surpiqûres en rouge Le même levier de vitesse Ou des freins à main Les sièges baqués On fait des lignes homer de Style écossais les pétales. C'est un test-tracteur de la GTI Contrôle trouve le moteur, c'est un 2 litres DSI 210 chevaux Le châssis sport donc euh, elle est rabaissée Boîte à vitesse DSG 6 double embrayage. On a parlé le plaisir de conduire donc, on de la boîte. On a les sensations jusqu'à l'interprète rétrogradage. c'est pas à noter la voiture a fait 2000 lignes sur mesure inox et a fait 1000 concurrent qui là donc il y a la Audi S3 la Focus ST il y en a Léon Léon Cooprach ou Yazid et les 9 chevaux donc euh, je pense pas ouais la jeune NSM aussi sur le LFZF il y a la consommation donc euh, mixte 9% donc euh, agréable off-trap elle est agréable à conduire dormez sur le dîner tranquille nous y en avons pour un jeune librair d'un sportif